Je refais ma cuisine, combien de prises électriques et où les installer Lorsqu'on procède à la rénovation complète d'une cuisine, il est préférable de bien évaluer le nombre de prises à mettre en place. La norme C1500 préconise au minimum 6 prises pour une cuisine supérieure à 4 mètres carrés. La norme C1500 impose, pour la cuisine, contrairement aux règles concernant les autres pièces, l'installation d'un circuit spécifique pour ces six prises. Elles doivent être alimentées avec des conducteurs de 2,5 mm mm² de section, donc 4 placées à 8 cm au minimum au-dessus du plan de travail et à 130 cm maximum du sol fini, ainsi qu'une prise dédiée à la haute si elle est prévue, cette prise sera placée à 180 cm du sol fini. Une de ces prises doit être de 32 A pour une cuisinière ou bien une plaque de cuisson. Alimentée avec des conducteurs de 6 mm² de section. Attention Aucune prise ne doit être installée au-dessus d'une cuisinière, d'une plaque de cuisson ou d'un évier. Il est conseillé de placer une de ces prises à proximité du point d'allumage de l'éclairage central. Voilà pour les règles à respecter à minima. Cependant, il est important de bien déterminer le nombre de prises nécessaires en tenant compte du nombre d'appareils que l'on utilise fréquemment simultanément et tenir compte également des appareils qui sont branchés en permanence. D'autre part, demain est un autre jour, les techniques évoluent rapidement robotique, domotique et il se peut que vous ayez besoin de prises supplémentaires à l'avenir. Des prises dédiées sont également à prévoir pour les gros appareils électroménagers pour réfrigérateur, lave-vaisselle, chauffage, etc. Toutes ces prises, à l'exception de la prise de 32A, doivent être alimentées avec des conducteurs de 2,5 mm² de section et protégées par un disjoncteur 20A maximum. Prendre le temps de bien penser son installation est primordial. Si un îlot central fait partie de la rénovation, il peut être utile d'y intégrer quelques prises à l'opposé du point d'eau si celui-ci en est équipé.